Mémé Ono veut dire quelque chose. Oui, je veux dire quelque chose. Mémé Ono, gâte le coin. <rires> gâte le coin. Bonjour, bonjour, bonjour. D'abord, bon hey, tu as nous dit bonjour encore. Oui. on est ensemble ici. Non, on ne pas vie. Si on se voit vis-à-vis ça, y a bonsoir. Mais depuis, là, on pas vie. C'est toujours Bonjour. bonjour. <rires> Attends, je veux, je veux bien savoir. Quand tu dis on ne s'est pas vu, tu parles de moi ou bien tu parles de M. Ouattara Non, je parle pas vu. Ah, tu parles de lui Oui. Ah, donc tu viens de le voir. C'est à lui que tu dis bonjour. Voilà. D'accord, je te laisse le mettre. Bonjour, mon fils, M. Ouattara. Bonjour, <rire> M. <rire> Ouattara. Quand tu es arrivé, net, même, je suis contacté <rire> jusqu'à degré, jusqu'à Pouloukou. <rire> Pouloukou. Parce que façon, toi, tous nous autres, nous deviens qui sont fatigués, terminés comme il y a de <rires>